Wir führen ein Austauschprojekt durch zwischen äh, verschiedenen äh, Trägern. Terra Brasilis ist die profi äh, ja, Batukada gruppe Samba-Gruppe und äh, Lebenshilfe ist dabei mit den Teilnehmern und auf französischer Seite Tambas äh, aus äh, Lyon, vom Grapillon. und das Gute ist, dass wir hier äh, nicht binderte mit Binderten mischen und auf einem großen Festival auftreten und äh, äh, dadurch auch eine Plattform kriegen und eine Bühne haben, uns zu präsentieren. déjà curieux dès qu'ils rencontrent euh, ces nouvelles personnes, ils sont curieux euh, de savoir comment on dit euh, amis pour demander s'ils sont amis maintenant. Ça se passe, bah, ça passe bien, initialement. On joue... Euh même un peu les mêmes asprements que ben moi avec le surdou j'arrive bien avec les deux Allemands qui jouent au même surdou que moi Mais on fait des signes des fois ils comprennent un peu nos langues et nous un peu leurs langues. Es war am Anfang ziemlich ungewohnt weil man ja die Sprache nicht kennt und dann eigentlich auch nicht verstehen kann. Dann haben wir haben versucht uns mit Händen und Füßen zu verständigen oder wir haben immer je crois que c'est un groupe cible qui n'est pas vraiment concerné par, par un voyage à l'étranger, par la mobilité, d'une façon un peu spontanée ou naturelle, parce que la musique c'est une chose, c'est l'outil de la rencontre, mais en fait ils sont capables de communiquer bien au-delà des mots, entre eux et avec nous. une aventure toute nouvelle, et puis en même temps un nouveau challenge. Sachant que chaque échange est un challenge avec le groupe de jeunes qu'on a. Et à chaque fois c'est une réussite, donc à chaque fois on part confiant.